Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui, on est à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et plus précisément au musée Bolo, qui est en fait un musée informatique dans lequel on peut trouver des, des dizaines d'ordinateurs qui ont marqué leur époque. Il y a par exemple un Apple II, un Cube. Et il y a surtout une bande de fous furieux qui ont recréé un Apple 1. Alors c'est un projet complètement dingue, il y a peut-être quelques dizaines de personnes qui ont fait ça dans le monde, et c'est ce qu'on va aller découvrir maintenant. Alors on est avec Cédric, Cédric, tu fais partie de cette bande de fous furieux qui a monté un Apple 1. Oui, mais oui. Pourquoi <rire> En fait, euh, dans la collection du Musée Bolo, on a beaucoup de micro-ordinateurs de première génération, mais on n'a pas d'Apple 1. Et en fait, on avait un ami qui aurait aimé, enfin, qui nous aurait sans doute, je pense, donné le sien. Il avait un Apple 1 Il avait un vrai Apple 1 en état de marche. Incroyable. Malheureusement, on se les fait voler. <rire> Et puis de fil en aiguille, on s'est dit bon, on va faire un Apple 1, une réplique d'un Apple 1, parce qu'on n'en a pas. Puis on va le faire fonctionnel, on va le faire à l'identique, fonctionnel. Comme ça, on pourra le montrer aux visiteurs. Alors aujourd'hui, si on veut faire un Apple 1, déjà est-ce qu'on peut le faire à, à l'échelle individuelle Alors on peut le faire, mais il faut un certain nombre de compétences. Et puis ça passe de, de, de l'électronique euh, des, des écrans à tube cathodique hein, jusqu'à celle de l'électronique de, de la logique des années 70. Donc en fait, vous êtes plus des électroniciens que des ingénieurs logiciels en oui, informatique Oui, à fait, oui, oui. Alors qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire Il faut trouver la carte mère, il faut trouver les composants, comment ça se passe Alors pour la carte mère, là, on savait qu'il y avait déjà des gens qui avaient fait une réplique relativement fidèle de l'original et puis tous le, les détails ont été soignés, donc ça va de, de, de la police de caractère, de la sérigraphie donc on, on, là on, on a dit ben, on prend, sa, on prend son, sa carte de base parce qu'elle est vraiment bien Après il y a les composants, alors les composants c'est une autre paire de manches parce que en vrai, Apple 1, ben, il a des composants de la société Cinetics qui a complètement disparu. Et donc c'est des composants des années 70. Mettre la main sur les composants comme ça, ça prend un certain temps. C'est entre, Il faut, faut compter une année, deux ans, jusqu'à ce qu'on ait tout le jeu de, de composants. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ce projet Alors après, une fois qu'on a toutes les pièces, c'est d'assembler la machine, ça, ça va encore. Le plus compliqué... Même si les circuits sont faux tu m'as dit. Alors il y a des, des, des circuits qui sont défectueux, oui tout à fait. Donc comment on sait, pas dans quelles conditions elles ont été stockées, les, les composants, bah il y en a certains qui sont défectueux. Donc... Et pour pas vous aider, il y a aussi des schémas qui sont faux. Aussi oui, le schéma n'est pas tout à fait exact. <rire> Donc euh, on a plusieurs euh, plusieurs difficultés quand même à, à, à franchir pour avoir une machine fonctionnelle. Est-ce ce qu'on peut imaginer que dans dix ans on puisse plus faire un, un Apple 1 Aujourd'hui est ce qu'il y a des, des, je sais pas, des, des composants qui arrivent en bout de course, que ce soit les écrans, les, les claviers, les cassettes, même qu'on utilise. Alors on aura de la peine dans 10 ans je pense. Euh, Qu'est-ce qui sera le plus difficile à trouver Les composants. Alors vous en avez parlé à Woz euh, Quel regard il a là-dessus Est-ce que vous avez eu des contacts Est-ce qu'il vous a aidé Alors il nous suit de manière un peu intriguée je pense. Euh, on a eu un contact. On aurait bien aimé l'avoir pour la... Il a failli être là sur la rue des musées. Malheureusement il est en vacances. Et sa femme a mis un veto, <rire> ce que je comprends. Euh, mais il nous suit de très près parce qu'il trouve ça euh, l'amuse qu'on fait, je pense. Euh, il, il nous suit de très près. Woz, si tu nous regardes, il faut venir. Il faut venir au, au musée Bolo. Euh, oui, ce serait sympa. Alors l'appelin hein, fonctionne, là, on le voit derrière nous, ça tourne, ça marche, oui. ça plante Non, non, ça plante pas. Alors, euh, depuis qu'on a, on a résolu toutes les pannes, la machine est très très stable. Et on met combien de temps à allumer un Apple 1 et à faire tourner une ah. démo, un petit programme À peu près 30 secondes. Ah Donc, oui La machine, on l'allume, elle est utilisable. Après, pour charger depuis le lecteur cassette un petit programme, il faut à peu près 30 secondes. Donc c'est assez rapide. C'est quoi les questions que les gens te posent enfin, J'imagine, par exemple, les jeunes, les enfants qui voient ça Alors, Ils me demandent qu'est-ce que c'est quand je leur dis que c'est or... le premier ordinateur d'Époles, ils me disent « Waouh !» Après, on leur explique un peu comment ça marche. Ils disent « C'est incroyable !» Alors, la boîte, à l'origine, elle était en bois. Euh, là, vous avez mis du plexi, bon, forcément pour que les gens la voient. Il y a aussi le clavier. Il paraît que vous avez refait un clavier complet d'époque. Euh, oui, oui. Alors, euh, en fait, euh, le problème, c'est qu'on avait la carte mère, on avait l'écran, on avait le lecteur cassette. Et puis, il nous manquait le clavier. Puis tout d'un coup, on est tombé sur un article de Popular Electronics de 1974. Que tu avais ça dans la cave euh, qui traînait, bien sûr. Alors, on sûr. Avait pas ça dans la cave, le, le Popular Electronics, il était sur le web. Puis on est tombé un peu par hasard dessus. Et puis, c'est un merveilleux article de Don Lancaster, pour ne pas le citer, euh, qui décrivait un clavier à ski low cost. Et en fait, ce qui est fabuleux dans son schéma, c'est que le, ce clavier, il est relativement simple. Il a, il a, le schéma, il a, il a que quatre transistors des résistances, des diodes et puis deux circuits intégrés avec des portes de base qui font juste des, juste des inverseurs et des hauts. Alors on a fait le clavier euh, Made in Popular Electronics, euh, comme à l'époque. Alors tu peux nous faire un petit tour du propriétaire, qu'est-ce qu'on trouve Déjà un lecteur à cassette Alors on a un lecteur de cassette pour charger les programmes. Donc euh, l'Apple 1 quand on l'allume, voilà on a un écran comme ça avec euh, une mire qui, qui clignote. Donc là on commence par effacer l'écran puis on doit avoir le curseur qui clignote. Quand on fait le reset, là, on a l'ordinateur vraiment qui se met en marche. Maintenant, tu vas me dire, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait avec un Apple 1 Alors, là, on a une petite interface cassette qui permet de charger des programmes. Donc, le premier programme que les utilisateurs avaient, c'était le WASBASIC, le fameux BASIC euh, euh, qui avait que des entiers. Il hein, n'y avait pas de, de virgule flottante. Ensuite, il faut appuyer sur le play du lecteur cassette, attendre que la bande amorce passe euh, au bon endroit avant de démarrer la lecture. Alors... Euh, Ici, on a le fameux clavier qu'on a réalisé de toutes pièces. La boîte en plexiglas qui permet de voir l'ordinateur. Et puis, dedans, on peut contempler l'ordinateur. Donc, on a la partie alimentation qui est par ici. En-dessus, là, c'est toute la partie qui gère l'écran, le terminal vidéo. Donc là, c'est bon, le basique, il est chargé. Et puis, en bas, on a l'ordinateur proprement dit. Avec le microprocesseur qui est ici et puis les mémoires ici. Et puis c'est vraiment un ordinateur très simple, le plus compliqué c'est la partie vidéo. Ensuite, ben, une fois que le basique est chargé, ben, il faut encore lui, lui dire de l'exécuter. Et puis là on tombe dans le basique, on peut enfin commencer à le programmer. Magnifique, on a écrit Mac Forever Mac sur un Apple Mac 1, Mac 1. Mac ce Forever. moment est historique. Et si on exécute le petit programme, voilà, il affiche Mac Forever. Donc voilà un petit peu le tour du propriétaire. Ce qu'on peut faire avec un Apple 1, hein, c'est assez limitatif quand même. Après, il faut être créatif dans les Et programmes. Fait, voilà, fait. exactement. Donc c'est pour ça qu'il existait des clubs de d'utilisateurs d'Apple 1, donc le Homebrew Computer Club qui a créé Steve Wozniak, bah c'était simplement pour que ces utilisateurs aient toute l'info pour l'utiliser au mieux, puis échangent leur ex expérience d'utilisation. Et aujourd'hui, il y a des programmes tiers qu'on peut télécharger sur Internet Alors il y a quelques programmes qui sont disponibles, que les passionnés mettent à disposition pour l'Apple 1. La plupart, bon, pour la plupart, ils font un petit peu plus de mémoire que dans la version d'origine de, de l'Apple 1. Euh, mais là on a quelques programmes de basique, on a le basique, on a la démo des 30 ans d'Apple, ça il n'y a aucun problème pour la faire fonctionner. Alors il faut savoir que des musées comme ça, c'est quand même assez rare, puisqu'ils sont totalement dédiés à l'histoire de l'informatique, qui est quand même quelque chose d'assez récent, il y a beaucoup de gens qui considèrent que les ordinateurs, voilà, on les utilise et puis on les jette. Ici, pas du tout, on a rencontré des vrais passionnés qui ont une collection incroyable, et vous verrez d'ailleurs que c'est pas si facile à maintenir. Alors on est avec Yves Bolognini, alors Yves, tu as monté le musée Bolo, qui se trouve donc à l'EPFL, ici à Lausanne, euh, comment t'es venu l'idée en fait alors c'était en 1995, où euh, j'étais euh, étudiant en informatique à l'EPFL, j'ai trouvé un Apple 2e dans la rue, Puis comme j'étais euh, étudiant informaticien et collectionneur, bah, Et fan d'Apple euh, Fan d'Apple, pas tout à fait, mais euh, je suis devenu après. <rire> et alors après, l'EPFL t'a accueilli, et t'a permis en fait, de monter ce musée qui est aujourd'hui incroyable, il hein. y a une collection de machines hallucinantes. Euh, comment ça se passe C'est gratuit Est-ce que t'es es hébergé gratuitement Est-ce que tu fais payer l'entrée alors, donc, comme c'est un espace qui est ouvert, on n'a pas de, de, de, de, de portes fermée à clé. Euh, donc, effectivement, on ne peut pas faire payer les entrées. Euh, donc, le local nous est prêté par les PFL. Mais autrement, il est une entité assez indépendante des PFL. Donc, tous les étudiants en fait, là, qui font leurs cours ici, ils viennent de temps en temps euh, s'asseoir sur tes énormes craies pour manger leur sandwich, il paraît Voilà, Alors, c'est un petit peu le problème qu'on a ici, effectivement. C'est que les étudiants ne sont pas toujours très soigneux par rapport au musée. Mais en même temps, c'est sympa parce que les étudiants peuvent passer et puis voir l'exposition. Le, voir alors il y a beaucoup d'ordinateurs. Est-ce que, ça s'étale de quelle année à quelle année Tu as des, des, des belles pièces, j'imagine Oui, alors ça commence euh, avec la mini-informatique euh, dans les années, on va dire, 60. Euh, J'ai euh, le premier HP euh, de 1968, euh, un IBM System 3 de 1970. Et puis autrement, on a aussi des pièces d'avant de, de, l'informatique, la, la mécanographie, donc les machines à cartes perforées. D'accord. Et chez Apple, est-ce que tu as des petites pièces de collection aussi Alors évidemment, il y a l'Apple One aujourd'hui, mais avant, tu avais t imagines, des collègues d'Apple 2, de Mac Oui, alors on a, on a pas mal d'Apple. On a à peu près tous les modèles, en tout cas les modèles courants. Euh, aussi les modèles un peu plus rares, euh, dont le 20e anniversaire, le ça, Cube, beau, ça. Le, ouais, cube. Hein. Le, le cube, Le Cube de Steve aussi. Jobs. Ouais, le, voilà. Et puis voilà euh, ouais, euh, un peu tout ce qui s'est fait chez Apple. Et y compris l'Apple One, même si c'est une copie. Alors l'Apple One on pourra le retrouver donc, dans ton musée j'imagine. Bien sûr. Voilà, et, et ce musée, donc il va rester comme ça, ouvert aux étudiants, ou est-ce que tu as des projets je sais pas, de faire un, quelque chose d'encore plus grand Alors on a des projets tout à fait. Là on a euh, cette exposition qui est déjà chouette, euh, mais qui est effectivement, bah, on a dit les problèmes avec les. Euh, euh, les, les, les billets qu'on ne peut pas faire payer à l'entrée. Euh, en plus de ça, on a des petits soucis avec les locaux de stockage. Parce on tu peut as combien peut... de machines On Compte a euh, environ 2000 ordinateurs. Euh, mais il faut compter avec ça toute la documentation. On a des dizaines de milliers de magazines, et de, euh, de livres, euh, les, les, les périphériques, les consoles de jeux, les calculatrices qui ne sont pas comptées dans les deux et alors aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent venir vous voir, euh, ils peuvent venir comme ça dans la journée, il y a des horaires. Comment non, ça se alors, passe Non, euh, alors comme on est dans un espace ouvert, c'est les heures d'ouverture de l'école, du lundi au vendredi, euh, du matin au soir. Et c'est ouvert à tous, n'importe qui, à qui à peut, peut venir et ici. si autrement, l'association qui a donc créé la réplique de, de l'Apple One euh, organise aussi les visites guidées qui elles sont payantes. D'accord. Bah, merci beaucoup Yves, Donc Yves créateur du musée Bolo. Bolo de ton nom, hein, voilà, euh, tu es un petit peu monomaniaque quand même. <rire> même. Mais félicitations en tout cas, bravo merci. Puis bonne continuation. Merci bien. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce petit reportage. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de monde ici, hein, plus de 1000 personnes ce soir. Et puis euh, si vous êtes dans la région, n'hésitez bah, pas à venir voir l'Apple 1 qui sera a priori exposé toute l'année. Et puis moi sur ce, bah, je vous laisse parce que je dois aller faire un petit lot runner sur euh, Apple 2. Alors nous on se retrouve sur Mac Forever, en attendant n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en cliquant sur l'Apple 2.